Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube de la médiathèque de la Chapelle des fougerais Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter le premier roman de Samuel Le Billan, Un bonheur que je ne souhaite à personne. Laura est mère de deux enfants, Ben, 15 ans, et César, 6 ans et demi. Elle est séparée des deux papas et c'est seule qu'elle va entamer un parcours du combattant. César est autiste et les difficultés débutent déjà pour obtenir un diagnostic. De spécialiste en spécialiste, elle va aller de déconvenu en déconvenu. Elle fait face également aux diverses réactions de son entourage. Et lorsque César arrive à l'âge de rentrer à l'école, elle va entamer... Une véritable guerre des nerfs face à l'administration et à l'éducation nationale. Pourtant, cette maman ne demande qu'une chose, que son fils ait une vie digne. Entre ces combats, son association qui vient en aide aux parents d'enfants autistes, Laura va finir par s'oublier. Elle est une mère en guerre et n'est plus une femme. Une belle rencontre va lui permettre de redevenir une femme. Samuel Le Bihan Acteur, très bon acteur, et désormais un auteur, un très bon auteur. Son écriture est fluide et juste. Elle apporte à son roman du dynamisme, de l'émotion, d'autant qu'il est criant de vérité. À juste titre, puisque Samuel Lebihan, comme son héroïne, fait face à un bonheur qu'il ne souhaite à personne. Grâce à lui, on en apprend beaucoup sur l'autisme. On arrive presque à rentrer dans cette bulle qui a en ces personnes à comprendre leur mécanisme face à notre monde et comment eux l'appréhendent ce monde. Dans ce roman, on pleure d'émotion, mais aussi de rage. On rit. L'héroïne a énormément d'humour. Il y a des situations avec César qui sont irrésistibles. Mais surtout, à chaque page, on sent une aura. Et cette aura, c'est l'amour. Alors n'hésitez plus, lisez Un bonheur que je ne souhaite à personne. Au revoir et à bientôt sur la chaîne YouTube de la médiathèque de la Chapelle des Fougerets.